Salut à tous, je suis Joseph, bienvenue sur ce deuxième numéro consacré à la présentation des personnalités les plus riches d'Afrique. L'Afrique, comme les autres continents, compte en son sein des personnes extrêmement riches. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 18 personnalités les plus fortunées d'Afrique. Sans plus tarder, nous allons commencer ce classement avec, à la 18e place, L'égyptien Nassim Mansour, âgé de 59 ans, sa fortune est estimée à 1,1 milliard de dollars. À la 16e place, celui qui était censé occuper la 17e place, occupe la 16e place vu qu'il est ex avec quelqu'un d'autre. Donc, à la 16e place, nous avons Strive Masiyoua, du Zimbabwe. Il est âgé. De 59 ans, sa fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars. À la 16e place, l'autre execo aussi on retrouve le sud-africain Le Roux, âgé de 71 ans, sa fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars. À la 15e place, nous avons Hotman. Dengeloun du Maroc, il est âgé de 88 ans, sa fortune est estimée à 1,3 milliard de dollars. A la 14e place, nous avons Youssef Mansour, âgé de 75 ans, sa fortune est estimée à 1,5 milliard de dollars. Il est originaire d'Égypte. À la 13e place, nous avons le Tanzanien Mohamed Deoudji, âgé de 45 ans, le plus jeune milliardaire d'Afrique. Sa fortune est estimée à 1,6 milliard de dollars. À la douzième place, nous avons Aziz Akamouchi, du Maroc sa fortune est estimée à 2 milliards de dollars ce dernier est âgé de 60 ans à la 11 e place nous avons Mohamed Mansour âgé de 73 ans sa fortune est estimée à 2,5 milliards de dollars il est originaire de l'Égypte. À la dixième place, nous avons le Sud-Africain Kous Baker, âgé de 68 ans, sa fortune est estimée à 2,8 milliards de dollars. À la neuvième place, nous avons encore un Sud-Africain, Patrice Moutsepe, âgé de 58 ans, sa fortune est estimée à 3 milliards de dollars. A la huitième place, nous avons l'Égyptien Naguib Sawiris, âgé de 66 ans. Sa fortune est estimée à 3,2 milliards de dollars. À la septième place, nous avons Isad Negra de l'Algérie. Sa fortune est estimée à 4,8 milliards de dollars. Il est âgé de 77 ans. À la sixième place, nous avons le Nigérian Abdul Samad Rabiou, âgé de 60 ans. Sa fortune est estimée à 5,5 milliards de dollars. À la cinquième place, nous avons un autre Nigérian, Mike Adenuga, âgé de 67 ans. Sa fortune est estimée à 6,3 milliards de dollars. À la quatrième place, nous avons le Sud-Africain. Johan Rupert, âgé de 70 ans. Sa fortune est estimée à 7,2 milliards de dollars. À la troisième place, nous avons encore un autre Sud-Africain, Niki Oppenheimer, âgé de 75 ans. Sa fortune est estimée à 8 milliards de dollars. A la deuxième place, nous avons Nasef Sawiris, un Égyptien, âgé de 60 ans. Sa fortune est estimée à 8,5 milliards de dollars. Et à la première place, le plus connu de tous, Aliko Dangote, du Nigeria, sa fortune est estimée à plus de 12,1 milliards de dollars. Toutes ces informations proviennent de la source Forbes. Sur ce, je vous demande de lâcher un pouce bleu vers le haut, de laisser un commentaire, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sinon, on se dit bye à la prochaine.